Demande 45 L'accomplissement Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Béni soit ce qui est, qui est source de tout. Et ferment de l'amour éternel. Béni sois-tu de me conduire là où je pourrais voir ta splendeur rayonner dans l'infini. Béni soit ta lumière et la chaleur douce et enveloppante de ton amour. Béni soit tout le bien, le beau et le bon que tu m'accordes. Béni soit l'infini de tes bontés incommensurables. Béni sois-tu d'entendre mon chant d'amour s'élever vers toi et resplendir la face du jour. Béni soit l'amour éternel. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.